Merci, M. le Président. Je salue la, la continuité euh, du travail des deux co-rapporteurs sur le, sur le sujet. C'est vrai que pour, pour des gens qui étaient favorables à la réforme, vous avez l'air globalement euh, satisfait. Euh, moi, je, je note quand même quelques petits éléments euh, qui, qui m'ont ont un, un peu chatouillé euh, vu à la fois mon et notre opposition euh, à l'ordonnance et, et à la transcription ensuite euh, de cette ordonnance euh, et la ratification qui va avec. Comme vous le savez, si vous avez un souvenir de, de ces débats euh, qui n'est pas si apaisé que ça, qui était un des premiers gros débats euh, pour, le, pour le garde des Sceaux... Euh, je trouve dommage que finalement on en vienne à maintenant le 22 mars 2023 se dire ah ça pourrait être intéressant de faire un code de l'enfance pour articuler le civil et le et le et le pénal. Oui, vous l'avez dit à l'époque, mais c'est toujours pas fait, toujours pas le début des commencements d'un quelconque travail et d'un objectif qui va avec. Et en réalité, quand on fait une réforme qui met en avant uniquement les aspects euh, pénaux, et ben on fait plus de répressifs. Et ça, effectivement, ça fonctionne. En tout cas, c'est ce, ce qui se passe. J'étais, euh, moi, particulièrement choqué par, par la, la phrase que vous avez euh, mise dans, dans votre rapport indiquant que sous l'empire de l'ordonnance de 45 vous avez pu mettre même sous l'emprise. Euh, le juge des enfants avait tendance à délaisser sa mission pénale au profit de l'assistance éducative qu'il plaçait au cœur de sa mission. Euh, regretter le fait qu'il y ait une primauté de l'éducatif sur le répressif, c'est quand même... Bon, fallait oser. Je, moi, je n'aurais pas, pas osé. Euh, je vous le dis très concrètement. Quant euh, à la mise en œuvre de cette réforme bien préparée ce n'est pas exactement les retours qu'on a eus avec les trames qui n'étaient pas prêtes au 1er janvier au moment de la, de la mise en place du déploiement, euh, des manifestations qu'on eu, lieu, des tribunes qui ont eu lieu dans la presse par les magistrats concernés, pas par Hugo ici. Si c'était que moi, à la limite, vous pourriez me suspecter euh, euh, d'être hyper-partisan. Mais, mais non, juste des professionnels du secteur. Et je ne crois pas qu'il y ait un problème de formation des éducateurs de la PJJ à, au délai court, mais juste que quand les délais sont trop courts, on ne peut pas faire son travail correctement avec un jeune qui est, qui est mis en cause. Il y aurait tant à dire Merci. encore, M. le Président, notamment sur la spécialisation des JLD et la conséquence peut-être sur les jeunes pris en charge dans l'esprit du nouveau système il Monsieur faudrait pour ça un autre rapport.